Salut Dédé, j'espère que vous allez bien En tout cas moi ça va nickel Aujourd'hui, nid de frelons asiatiques Enfin Le premier gros nid de la saison Après les nids primaires Donc vous voyez Piscine Voilà Et je vais vous montrer où est placé le nid Le petit barbecue Voilà, juste là Je me prépare et on traite ça. Allez, c'est parti. On peut voir ça. Allez, on va aller voir les petits frelons. Les petits frelons toulousains. Bonjour. Alors Petit pouce bleu Bon ben voilà, la saison est commencée les j'espère que cette vidéo vous a plu voilà la saison des frelons a commencé je suis content il faut les avoir tous ces folles. on annonce une grosse saison donc on verra bien allez je vous dis à très bientôt les dédés